Thank you. Come <sighs> on. Mesdames et messieurs, le capitaine vous informe que l'heure d'arrivée à Apola, Mexico est prévue aux environs de 13h15. Tu m'as parlé, maman Non, c'était l'hôtesse de l'air. On est presque arrivés. Euh, euh, génial. Tu sais, c'est un artisanat oublié dont les techniques ont été abandonnées depuis de nombreuses années, mais le résultat est magnifique. J'envoie celle-ci à Suzy Baker. Son adresse devrait... T'inquiète pas, chérie, je n'ai toutes les adresses sur ce calepin. D'accord. Je dirais qu'elle avait autant d'amis. La plupart du temps, elle leur écrit deux fois. Regardez ça, chérie. Voilà la fameuse poupée que ton papa va fabriquer à Mexico. Tu vois Ça, c'est l'usine où on va la fabriquer et coudre ses jolies petites robes. Elle est belle, hein Quant à toi, tu seras la seule petite fille au monde dont le papa fabriquera d'aussi merveilleuses poupées. Tu en as de la chance. Je suis sûr que tu vas adorer. Je suis persuadé qu'on va faire un malheur. Est-ce qu'on pourra retourner à Los Angeles après Seigneur Wade Seigneur Wade Bonjour. Quel plaisir, enfin Seigneur Wade, bienvenue à Mexico. Seigneur Wade, j'ai apporté tous vos papiers. Et voici tous vos permis. Et les fonds ont été transférés sur un compte bloqué ce matin. Et voici le de notre humble ville d'Apala, qui vous accueille à bras ouverts et qui vous souhaite prospérité et réussite dans Merci. votre entreprise de fabrication de poupées artisanales mexicaines. Allez, occupez-vous des bagages. Signora Wade, nous avons fait l'impossible pour que votre maison soit agréable et confortable. J'espère que vous serez satisfait. Je suis persuadée, merci encore. Camilla, Camilia, tu as préparé du chiel verdes Si, heureusement. Signora, occupez-vous des bagages. Si, ah, voici Camilla. C'est elle qui va prendre soin de vous. Soyez la bienvenue, Madame Wadé. Bienvenue à vous, Monsieur Wadé. J'espère que tout ira bien. <rire> bienvenue au petit Wadé. Et tous sont adorables. Votre déménagement est arrivé et j'ai commencé à dévaler tous vos cartons. Bene, je vous en Merci. Merci. Je monte les valises au premier. super chouette, je m'attendais pas à ça. Si tu aimes la lecture, tu auras de quoi faire avec tous ces livres sur Mérico. Oh, il y en a tant que ça. Bien sûr, la littérature de notre pays est très très riche. Le Mexique est spécialisé dans les histoires extraordinaires. C'est passionnant, tu verras. Ça y est, on a tous les bagages. C'est très bien. Maintenant, vous allez ranger la voiture au garage et ensuite, vous passerez à la cuisine avant les dîners. Jessie Seigneur Loued, vous voulez aller à l'usine Volontiers. Papa, est-ce que je peux aller avec toi, s'il te plaît Bien sûr, Chaï, viens vite. Euh... Allez, dépêche-toi, on va faire un tour à l'usine. Peux... Tu peux y aller. On y est. Bah. La Seigneur Adénega a fabriqué les plus belles poupées du monde. Elle a eu beaucoup de prix. Quand j'étais petit, je venais ici juste pour la regarder peindre leur figure de porcelaine. Avant de mourir, elle a réalisé une poupée absolument magnifique. C'est un grand plaisir que vous repreniez cette affaire, monsieur Wade. Vous êtes mon premier client. Monsieur Estrella, d'après les documents que vous m'avez envoyés, la fabrique était en parfait état et qu'elle avait été entretenue depuis la mort de la señora. Oui, monsieur. Après la mort de la señora, on a fait bien attention à ce que tout reste comme c'était. C'est pour cette raison que jamais personne n'est venu. Vous voyez, tout est intact. Hé, hey, je vois. Venez ici que je vous montre tout le matériel à modeler et ranger. Monsieur Estrella, qu'est-ce que c'est ce gros chaudron Ah, c'était là-dedans qu'on mélangeait tous les ingrédients pour fabriquer les poupées des Lougas. C'est avec ça qu'on est censé faire battre le cœur de millions de petites filles. Je crois que nous sommes bien mal partis. Si, bien sûr, Seigneur, je, je vous comprends. Je pense qu'il faut faire un peu de ménage. Les études de marché, la gestion des stocks et les estimations. Et qui a fabriqué ces tissus C'est moi, Monsieur. Je me suis aspiré des livres de mode américains. Bon travail Est-ce que tu es là Oui, papa, je suis à côté Regarde ce que j'ai trouvé Est-ce que je peux en avoir une Tu as vu ça C'est extraordinaire Toutes les petites filles du monde ont rêvé d'avoir une poupée comme ça cliente. Je l'appellerai Dolly. Merci, papa. Je suis sûre qu'on va s'adorer. Jimmy. Monsieur, monsieur Estrella. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous pouvez m'expliquer? <rire> Ce sont des ruines Maya, mon garçon. C'est une des plus importantes cités archéologiques du Mexique, réputée dans le monde entier. Les Mayas C'est ce que j'ai étudié le semestre dernier à l'école. Ces mecs-là savaient vivre. Ouais, J'en doute pas. Ceci étant dit, je t'ai d'y aller. Oui, vous avez raison. La semaine dernière, il y a eu un accident. Un archéologue a été écrasé par une dalle. Les recherches ont été suspendues jusqu'à la décision de la commission d'archéologie. Ils sont tout emmêlés. Faut que je te coiffe. Alors la journée a été longue. Demain, nous allons ranger tous les bagages. Je sais que ce n'est pas très drôle. T'as pas besoin de le lire. <rire> bonsoir, ma petite chérie. N'oublie pas de dire bonsoir à ma poupée. Faites beaux rêves, poupée jolie. Bonsoir, poupée. Tu vas être ma nouvelle amie. Je crois qu'on va bien s'amuser. Ça sent bon les légumes frais. Ils viennent du potager de mon frère Yolantani. Il va vous faire des prix, j'en suis sûre. Ils prennent du fumier de dinde comme engrais. Les fumiers de dinde, il n'y a pas mieux. Vous savez, j'ai bien connais en engrais. Hein? Vraiment mm -mm. Je l'ignorais. Vous savez, ma sœur, la famille en est très, très fière. Elle a donné sa vie à l'église. Elle est bonne soeur Elle est au couvent des Carmelitas, Elle est carmelite. Vraiment mm -hmm. Maman Écoute, laisse-le sur la table avec les autres lettres, chérie. Non, je voulais dire que je vais jouer dans la cour. Toi et moi, on va aller jouer dans la maison. La poupée jolie, on va s'amuser Est-ce que c'est toi On est presque prêt à partir, ma chérie. Il y a quelqu'un Les appelé pour qu'elle bénisse la maison. C'est une coutume. Viens, ma chérie. Rentrons. Sont ah, c'est pas trop tôt. A votre avis, est-ce que c'est la tombe Ah, ah je suis pas sûr. Est-ce que vous avez déjà vu ces symboles auparavant Non, monsieur. Je suis certain qu'ils ne sont pas meilleurs. Le sarcophage n'a pas été touché, on dirait. Non, personne n'a touché à rien jusqu'à ce qu'on ramène le corps de l'Arabé. Quand est-ce que vous partez Bob l'Arabé et moi avons été amis pendant plus de trois ans. Est-ce que vous le saviez Non, monsieur. Je pars tout de suite. Comment va-t-elle Elle, Elle s'est calmée, ça va. Nous avons discuté longuement de ses petites amies d'école, bien sûr. J'aurais voulu que tu la voies, Elliot. Elle m'a fait peur, vraiment peur. Elle n'était plus elle-même. Pour quelle raison, ça, je n'en sais rien. Je vais emmener Jimmy avec moi à l'usine demain, comme ça, vous pourrez passer un peu de temps ensemble. D'accord, c'est une très bonne idée. Reçois les machines à coudre la semaine prochaine, je te l'ai dit. Oui, tu me l'as dit ce matin. Jessica, qu'est-ce que tu fais Ma poupée m'a dit qu'on allait se plaire ici. Oh oui, je suis sûre qu'on va beaucoup se plaire ici ma chérie. Allez maintenant, il faut dormir. Je dirais que tu as bon appétit aujourd'hui, ma chérie Qu'est-ce que c'est que ça J'en sais rien. Est-ce que tu as vu ce dessin quelque part C'est ma poupée qui me l'a montré. Elle a dit qu'elle attendait une jolie et gentille petite fille comme moi. Ma chérie Tu lui arrives tout d'un coup Quinta, Quintero Quoi Jessica Jessica, tu vas me faire le plaisir de revenir Camilia, je suis absolument désolée. Jamais elle ne s'est comportée comme ça auparavant. C'est le Sancia. Elle a employé le langage des tribus Sancia. Calmez-vous, de quoi vous voulez parler Je le sais, je connais leur langue. Je connais très bien ces peuples. Leur esprit bon avec l'esprit du mal. No, no. Uh. Veux. Je t'interdis de me parler sur ce ton, jeune fille. Pourquoi tu as poussé Camilia Je t'ai vu faire répondre. Camilia prie avec des esprits et ces esprits détestent ma poupée. Jessie. Quoi que tu aies pu dire à Camilia Est-ce que c'est ta poupée qui te l'a dit Oui, ma poupée me l'a dit. Non, mais tu me prends pour une idiote. Qui t'a dit une chose pareille Viens avec moi. J'exige que tu fasses des excuses à Camilla. Laisse ta poupée ici. Milia, je ne voudrais pas me mêler de vos pratiques religieuses, mais ne croyez pas... Señora, que... le mal est dans cette maison. Je le sens. Si je prie, c'est pour nous protéger contre les esprits du malin. Je suis tout à fait d'accord. Je comprends parfaitement. Mais à l'avenir, j'aimerais que vous, que vous invoquiez vos esprits que vous fassiez vos prières dans votre chambre, par exemple. Je vous accorderai je des comprends. pauses. Je Aujourd'hui, j'ai parlé avec ma sœur au couvent. Je crois qu'il vaudrait mieux que vous engagiez une autre domestique pour vous aider. Tu vas nous allons dîner en ville, ma chérie. Tu as passé une bonne journée avec maman aujourd'hui? Oui, c'était correct. Elle est bizarre depuis qu'elle est arrivée ici. Tu devrais en discuter avec elle. Je pense pas qu'elle se plaise ici. Mais tu sais quoi? Je crois que tu as raison. Il va falloir que nous soyons très patients avec. Maman. Bonsoir, chérie. Bonsoir, papa. Bonsoir, Dolly. Dolly do c'est que... avec Jessica Est-ce que tu vas m'écouter à la fin Je te parle Jessica, rentre à la maison tout de suite Voilà, je vais essayer de rentrer de l'autre côté Jessica Est-ce que c'est toi Il n'y a pas de lumière Camilia a dit qu'il y avait un problème de fusible. Je vais aller voir. Jimmy ah oh, Tu m'as fait peur. Pourquoi cette bougie Il y a une panne d'électricité. Est-ce que ta as soeur est là Non. Peut-être qu'elle est avec Amelia. Je vais voir. Non, Camille, n'est pas là. Elles sont bien quelque part. Je parie qu'elles sont dans ta chambre. Oh, Jessie. Non, elles ne sont pas là-bas non plus. Ta soeur a une peur panique des éclairs. Dans ton... Et ensuite, je vais te lire une jolie histoire. Tu veux bien Je viens de parler avec sa famille, il s'occupe de toutes les formalités. Est-ce que ça va, ma chérie Si tu peux m'ouvrir, Jessica. Qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? On les a coupés. Tu ne trouves pas que je lui ressemble? Jessica, pourquoi tu tenais la porte? C'est ma poupée qui l'a fermée. Elle déteste qu'on vienne nous espionner dans notre maison. Jessie, je veux que tu laisses ta poupée ici et que tu rentres à la maison avec maman. Non, merci. Je préfère rester ici. Oh, ne m'en veux pas, maman. Essaie de comprendre que ma poupée est la seule amie que j'ai. Je ne veux pas la peur que je peux rester avec un petit moment Si tu veux, je laisserai la porte ouverte. Si tu savais, je t'aime maman. Je t'aime très fort. Tu es ma gentille petite fille à moi. Hmm. Tu es sûre que ça va Je vais très bien, je t'assure. Tant mieux. de là, Tu n'as rien à faire ici. Je parie que vous êtes l'archéologue envoyé par l'université. Bonjour, je suis Jimmy White. Mon père a acheté la fabrique d'accès. Est-ce que tu as eu le panneau, mon garçon Tu n'as pas le droit d'entrer ici, c'est dangereux. Alors, fais-moi le plaisir de t'en aller immédiatement. D'accord. Vous aurez besoin de moi, de toute façon. Un quoi Un peu plus bas, la voûte s'est écroulée et l'entrée est trop petite pour vous. Vous serez incapable de passer. Ah, T'occupe donc pas de ça. On verra. Dis-moi, jusqu'où as-tu pu aller À peu près à la moitié, mais j'ai trouvé un passage de l'autre côté. Je vais vous le montrer. Oh, j'ai une idée. Je vais vous servir Dieu et d'oreille si vous y tenez. Ça vous va Est-ce que ton père sait que tu es ici euh, Oui, bien sûr. Mon père pense que c'est excellent pour mon éducation. Alors, je peux ramper jusqu'au sommet et jeter un coup d'œil Oh, je l'ai déjà fait, mais là-haut, il fait noir et on ne voit pas grand-chose. Écoute. J'apprécie ton goût prononcé pour l'exploration, mais il va falloir que nous attendions de voir ce qu'il y a dans la crypte. Oh, une crypte Je savais que c'était une crypte Hé, hey, hey. reviens tout de suite Si. À mon avis, c'est un cercueil. Mais d'habitude, les cercueils sont pas faits en pierre. Allez, maintenant, non, ça suffit. Dépêche-toi de sortir. Oh. Il n'y a vraiment pas de quoi s'énerver. Bon, Alors, qu'est-ce qu'on fait Aïe Ne t'avise jamais de recommencer. Oh, c'est juré. En fait, j'ai potassé un maximum sur les Mayas quand j'ai appris que vous alliez venir ici et... Il paraît que vous êtes un super prof d'université, alors que moi j'ai appris ça en cinquième. J'ai voulu vous prouver que j'étais capable de faire le boulot parce que je peux. Je voudrais travailler avec vous. Et en tant que quoi <rire> En tant qu'assistant Est-ce qu'il y a un téléphone à l'usine de ton père Ah ouais, bien sûr, vous pouvez téléphoner de là-bas. Alors Qui est enterré là Un roi Maya Il n'était pas très grande taille, comme le roi Tchit d'ailleurs. On y va mmh. Je, je vais chercher mon père. Voici mon père, Elliot Wade. Carl Resnick. J'espère que je ne vous dérange pas trop. Vous pouvez téléphoner autant que vous voudrez. Ah, ces créatures sont magnifiques. Elles ne laissent pas indifférent. Je suis de votre avis. Plus je cohabite avec ces poupées, plus elles reprennent vie. Je suis désolé pour l'accident qui est arrivé à votre collègue. Merci. Bob Larabé était un passionné d'archéologie. Si sa théorie est correcte, je crois que cette dernière fouille risque de répondre aux nombreuses questions qu'on se pose à propos d'une tribu étrange, les Sandzias. alors ce ne serait pas des Mayas Rien à voir avec les Mayas. Les Sandzias ont occupé toute cette région il y a à peu près 900 ans. Sandia signifie Satan sur Terre. Ça a l'air fascinant. Vous commencez quand je commence dès ce soir. Mon équipe arrive demain matin. Seigneur, il y a une grosse suite d'eau à la pompe. C'est bon. Des problèmes d'eau, excusez-moi. Le téléphone est là, vous faites comme chez vous. Tu veux m'aider? À ce soir, hein? Quand le soleil disparaîtra, j'espère que tu en feras autant. D'accord. Ah. Sanzia, Sanzia. Le culte de la mort. Nous sommes le 3 mai. Il est 19 h Je me trouve dans le tunnel. Et j'ai déjà fait l'observation suivante. D'après les photos que Bob l'Arabé m'a faites parvenir, ces symboles sont sûrement Sandia. Je vais déblayer ça à la main. Je n'ai pas le choix. Nous avons presque terminé. À quelle heure tu rentres J'en ai pour une heure. Pourquoi Que se passe-t-il Rien du tout. Simplement, je... Je m'inquiète pour Jessica. Mais pourquoi J'ignore ce qui lui arrive exactement. Je me fais du souci pour elle. Je trouve qu'elle fait... qu'elle fait une véritable fixation sur cette poupée. C'est normal, ma chérie. Elle n'a aucune petite amie pour jouer. C'est vrai. D'accord, nous en rediscuterons plus tard. À ton retour. Je t'embrasse. Je t'aime. Je t'aime aussi. Monsieur Wade, vous venez au village avec moi euh, C'est très gentil, Louis, mais non, merci. Je ne vais pas tarder à rentrer chez moi. Je crois que je vais me coucher maintenant. Aussitôt. Alors, bonne nuit. Voici, je rentre. Louis, l'usine est à vous. Vous pouvez fermer. Venez. Bonne, Bonne soirée, Monsieur Wade. petit à petit de nouvelles inscriptions, surtout la partie gauche de la crypte. L'arabée avait raison. Elles sont en sansia. Ce sont des avertissements. Des avertissements pour dissuader quiconque de franchir l'entrée de la tombe. J'aimerais vous inviter à dîner ce soir. Je vous trouve tellement belle ce soir. Et de toute façon, vous êtes toujours belle quand la nuit elle tombe. Qu'est-ce la lambada Et ensuite, on se perdra un peu de plaisir dans ma piole. Non vous, les femmes, vous êtes toutes les mêmes. Il n'y en a pas une pour racheter l'autre. Vous êtes moche et vous avez toujours le nez qui brise. C'est bien fait. Et vous vous prenez pour qui Les femmes, elles ne se prennent pas pour n'importe qui. Et moi, Johnny, pour une minute. mort <truits> midi mètres cinquante de hauteur. Apparemment, personne n'y est jamais entré. C'est magnifique. Ah. Dire que cet endroit existe depuis 900 ans. Le détail qui frappe le plus... c'est que c'est l'histoire... de la création. C'est l'histoire naissance, du mal sur notre Il a eu le salopard. Il y quelqu'un Je vous en prie, arrêtez. Tout le monde va mourir si vous n'arrêtez pas vos fouilles. Qu'est-ce que vous racontez là Qui êtes-vous Vous avez ramené leurs démons avec vos pioches et vos satanés pelles. Dépêchez-vous de fermer la tombe pendant qu'il en est temps. Voyons, les Sanzia sont tous morts. Il a ouvert le portail de l'enfer et il en est mort. Il ne sera pas le seul. L'âme du fils des Sanzia est toujours là bien vivante. Il est revenu sur Terre. Tous les enfants courent un grand danger. Si vous condamnez cette tombe maintenant, peut-être bien que Dieu nous épargnera. Attendez, halte Halte Arrêtez-vous enfin Halte Mais qu'est-ce qui s'est passé La superstition, c'est un refus absolu de faire ressurgir le passé. Un passé que les descendants de Sandia veulent oublier et qu'ils préfèrent voir enseveli. Je suis à la recherche de mon fils. Il n'est pas à la maison. J'ai pensé qu'il était avec vous. Jimmy, mon assistant, l'explorateur. Non, je ne l'ai pas vu. Enfin, pas encore. C'est le moment que je sors d'ici. Ah, papa, papa, il est mort. Je te dis qu'il est mort. J'ai calme-toi, calme-toi. Oh, calme-toi, et reste ici. Louis. Du roi, la est la gueule, la gueule, la C'est passé avec Louis, je veux bien passer les pour cette fois. Mais ce que tu as fait est totalement irresponsable. Qu'est-ce que tu faisais dehors à une heure pareille J'en sais rien. Monsieur Resnick m'a parlé de cette tribu et j'ai tellement potassé le sujet que j'ai eu envie d'en savoir plus sur ces gens qui auraient, paraît-il, créé un enfant du démon. Le fils de Satan, comme ils l'appellent tous. Les Sandia étaient des gens très dangereux. C'est la curiosité qui m'a fait faire ça. Est-ce que tu pourrais répéter le nom de cette tribu Les Sandia. Dorénavant, tu oublies toutes ces histoires à dormir debout, ainsi que. Monsieur Resnik et l'archéologie en général. Quoi Papa, je t'en prie, je ne risque rien du tout. Et puis ça n'a rien à voir avec tout ça. Si, justement, tu risques de perdre pied avec le monde réel. Je pensais que tu aurais plus de place si ta poupée dormait là-bas, sur la chaise. Je t'interdis de la toucher Jessica, il n'est pas question que tu dormes avec ta poupée. Je t'interdis de me parler sur ce ton. Ah Je vais te tuer Je vais te tuer si tu essaies de nous séparer Je vais te tuer et tu moi. -moi Waouh, C'est génial quand tu changes ta voix J'ai entendu sa voix, Elliot. Elliot, elle a changé. Je te jure qu'elle a changé. C'est la poupée. On dirait qu'elle la contrôle complètement. Elle a un comportement bizarre. Tu, tu te rends pas compte Non. Non, je n'ai rien remarqué. Par contre, toi, tu as changé. Tu tiens des propos totalement incohérents. Je veux qu'elle s'en aille d'ici. J'ai peur pour elle. Il faut la ramener à Los Angeles. Marilyn, nous avons investi tout ce que nous avions dans cette affaire. On ne va pas repartir parce que notre fille de 7 ans fait des caprices. Chérie, nous allons essayer de l'aider. C'est une mauvaise passe. Mais elle va bien finir par s'habituer. Tu n'as pas écouté un seul mot de ce que j'ai dit. Cet homme, cet homme, Karl Resnik. Que sais-tu à propos de cette crypte Pourquoi ça l'intéresse autant Il s'y intéresse pour la bonne raison qu'il est archéologue. Mais qu'est-ce que tu sous-entends Je n'en sais rien, je n'en sais rien. Je me pose énormément de questions. Camélia était terrorisée par les Sansia. Elle a dit que Jessica lui avait parlé en utilisant leur langue. Mais tu m'as bien dit que Camélia passait son temps à marmonner devant des bougies. Si Jessica a employé ce langage, c'est parce qu'elle l'a entendu. Oh, non, je te jure que non, Elliot. Elle l'a entendu de la bouche de quelqu'un d'autre. Je suis désolée. Je suis mort de fatigue. Je n'ai rien mangé de la journée. Il est plus de minuit et j'en ai ras-le-bol de ces histoires. Monsieur Lesnick je suis Marilyn Wade. Ah, Je suis ravi de vous rencontrer, madame Wade. Je retrouve votre grande beauté dans le visage de votre fils. Comment va-t-il Il a eu une nuit agitée. J'espère qu'il n'est pas trop traumatisé. Il a été très choqué. Euh, Est-ce que je pourrais vous parler de ces sculptures murales Oh, bien volontiers. Celles-ci, euh, ces sculptures, elles viennent de la tombe Oui. Euh, en fait, ce sont des parcelles de la porte qui a été endommagée. Regardez les motifs sont d'une finesse rare. Depuis, ils sont très anciens. Ils sont d'origine Sandia. Tout à fait. Notre fils nous a raconté que ce peuple avait eu une fin bien triste. Qu'est-ce que vous cherchez, au juste Nous recherchons la dépouille mortelle de l'héritier des Sandia. Les légendes racontent que les Sandia avaient aménagé un endroit en vue de la naissance du fils de Satan. Ils ont nourri au sein un enfant qui n'était ni homme ni bête. Il avait l'apparence d'un enfant et la tête d'un bouc. Ils l'ont nourri avec le sang chaud d'enfants sacrifiés. Cet enfant était tellement démoniaque qu'il a semé la terreur et la mort partout, jusqu'au jour où la tribu a décidé de l'enterrer vivant dans une tombe. Vous saviez tout cela avant de pénétrer dans la crypte Madame, j'ignore pourquoi il terrorisait les Sanzia. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cet enfant n'avait rien de surnaturel. Comment pouvez-vous en être sûr Parce que je suis un homme de raison et que c'est impossible. Monsieur Resnick, il se trouve que ma fille a dessiné tous ces symboles depuis notre arrivée ici. Quant à notre domestique Camilia, elle m'a dit que Jessica lui avait parlé en Sandia. Elle a essayé de m'avertir et maintenant elle est morte. Ainsi que le veilleur de nuit de la fabrique et votre archéologue. Et ma fille est actuellement sous l'emprise de ces maléfices. Elle ne s'appartient plus, je suis très inquiète. Seigneur Resnick, la machine à creuser est en panne. Depuis combien de temps ah, Madame, où allez-vous Camilia m'a dit qu'elle a une sœur au couvent. Je vais aller lui parler. Wow. Wow. Ma Maman a dit qu'il fallait te reposer. pas envie laisse tomber la sieste. Est-ce que vous parlez français? Oui, madame. Je recherche la sœur Alva. La sœur Alva est malade. Un membre de sa famille est mort récemment. Je suis au courant. Je vous en prie, il est très important que je la voie. Elle est retirée du monde. Je vous en prie, la vie de ma petite fille est en danger. Marilyn White. Je sais qui vous êtes. Je suis vraiment désolée de ce qui est arrivé à votre sœur. Est-ce que Camilia vous a parlé de ma fille Vous et votre monde moderne. Vous avez placé votre foi dans vos machines. Dans votre science, vous ignorez tout des pouvoirs du ciel et de l'enfer. Ma sœur a essayé de vous avertir en vain. Oui, je sais, je le regrette. S'il vous plaît, expliquez-moi ce qui arrive à ma petite fille et ce que je dois faire pour la protéger. Il est trop tard. L'esprit satanique de l'enfant Anzia a été libéré et je crains bien qu'il ne soit trop tard. Écoutez-moi, je refuse de perdre ma fille pour un enfant qui a une tête de bouc et qui est âgée de 900 ans Est-ce que vous savez comment cette chose, cet esprit, fonctionne-t-il Est-ce qu'il est, qu est serait-il capable d'entrer, je ne sais pas, dans un objet Pourrait-il entrer dans une poupée Le démon est capable de prendre toutes les formes qu'il désire. Il peut devenir une ou de nombreuses autres choses. L'enfant satanique Sanzia recherche des enfants. Il ferait n'importe quoi pour répandre sa parole parmi les enfants. Par l'intermédiaire de poupées J'ignore quelle direction va prendre ce démon. Je ne peux que prier pour l'âme de ces innocents. Seigneur, délivre-nous du mal, si soit-il. Vous voyez, il a commencé. Il a commencé à répandre la terreur partout. C'est la peur qui les rembête. Vous n'allez tout de même pas croire toutes ces insanités. Peut-être bien que si, peut-être bien que non. J'ai un mari qui est persuadé que ce sont des insanités. Je pense qu'il a raison quelque part. Mais d'un autre côté, j'ai une petite fille qui est complètement sous l'emprise d'une saloperie de poupée. Alors vous avez peut-être une réponse, professeur Jessica, est-ce que tu es là Je me cache. Où est Jessica Elle est dans sa chambre. Maman, c'est incroyable. Cette poupée parle. et Elle marche, elle fait tout. La porte est fermée. Il me faudrait... Appelle encore. Jimmy, je veux que tu restes au rez-de-chaussée. Et si tu as besoin de moi Pour une fois, fais ce que je te dis. Ne discute pas. Urgence. Oui, il y a un dérangement. Est que vous dites, la ligne est non, un dérangement. Ah euh... non, nous rien. Quoi Non, rien sur la ligne. Ah, ça... Bon, tant pis. Je <laughs> oh, C'est un peu... Non Non, je crois qu'on a bien s'amuser. Ah oh mon Dieu, mais c'était donc vrai comme ça à la maison. <rire> Dieu soit loué, tu n'as rien. Elliot! Je l'avais parlé. parler, elle est vivante. Je te jure qu'elle est vivante. Je sais, elles sont toutes vivantes. Comment cela peut être possible? Je j'en sais rien. Mon Dieu Qu'est-ce que vous allez faire On va retourner à l'intérieur. Emmène les enfants avec toi. Et lieutenant, je t'en prie, laisse tomber partout d'ici. Je ne sais pas comment on va s'y prendre, mais on va toutes les détruire. Toutes les détruire. Elie, je, laisse, je vais appeler la police, je t'en supplie, n'y va pas, c'est trop dangereux. On n'a pas le temps de placer une minuterie. Chaque bâton explose en une minute. Le mieux, c'est d'entourer l'usine. Je m'occupe de couvrir le périmètre intérieur. Vous allez à droite, je vais à gauche. et On se retrouve devant la porte. Mmh, parfait. Je peux y aller Je peux en placer un Non, Jimmy. Je veux que tu ailles avec ta mère. Je ne veux pas que tu restes dans le coin. D'accord. Tenez. Visez Mais, Mais vous Jimmy Jimmy Je vais faire exploser la crypte